Bonjour à toi, chers spectateurs, et parlons d'un remake très rapide. Parce que le film d'origine a quand même à peine trois ans. Mmh. Et pourtant, on a un certain grand réalisateur français, Michel Zanavicius, très amoureux de cinéma, qui s'est dit que l'idée de Ne Coupez Pas, de Shinjiro Wera mmh était une bonne idée et donc du coup il nous propose son remake qui à la base devait s'appeler Z comme Z mais qui du coup, suite aux nombreux événements entourant une certaine guerre euh, dans le coin est de l'Europe a dû changer de titre et s'appelle donc certain Coupé. candidat aussi. Possiblement, possiblement. Mais euh, donc voilà, nous nous retrouvons avec ce coupé de Michel Zanavissu, c'est l'histoire. Alors, on peut déjà signaler que c'est un remake rapide mais pas forcément fait à la va vite. Oh ça c'est clair, hmm. ça c'est clair. Euh, et alors l'histoire Bah mon cher Mathieu, tu voulais te lancer dans le résumé, vas-y, je te laisse la voilà. place. Donc, uh, Igorashi, si je ne me trompe pas de, de prénom, tu te est te un pas. réalisateur oui. pas si japonais que ça, finalement, qui essaie de diriger un film de zombies, mais malheureusement, ses uh, acteurs uh, ne donnent pas la performance qu'il veut. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il uh, fait une grosse bêtise en invoquant l'étoile de sang afin de réveiller les morts, afin que les, uh, les personnages, enfin ses acteurs, soient contrôlés de vrais morts vivants, et donc qu'ils la trouillent, et donc, qu'il se fassent enfin euh, une bonne performance, non d'un chien de bordel de merde. C'est un film particulier. Il est bon de le placer parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé à résumer le film comme ça, mais tu le fais très bien parce qu'au moins, on sait à quoi s'attendre. Parce que, honnêtement, si vous ne connaissez pas le film original, il est possible que les 30 premières minutes de Coupé vous semblent farfelues, voire même. Complètement bizarre et perché, voire même mauvaise. Si vous ne connaissez pas l'œuvre originale, d'abord allez regarder euh, le film original, ou euh, aussi le film, et n'hésitez pas à aller voir sa critique qu'il a fait il y a trois ans, justement. J'ai même pas besoin de faire de la pub, vous voyez ça. Euh, non, mais du coup, ouais, en gros, pour placer un petit contexte rapide, Michel Zanavicius, à la sortie du Prince oublié, était très frustré parce que lui-même en parle. Il a jamais réellement pu finir ce film qui lui tenait pourtant à cœur parce qu'il avait vraiment envie d'en faire un film un grand conte pour les enfants, mmh. suite à ça il y a eu une envie de revenir à ses premiers amours, c'est-à-dire les amours premiers de son cinéma ah, c'était de... exactement. remakes, Exactement. c'est un réalisateur de remakes même si c'est plutôt des remakes de genre que des remakes de films tout court. Exactement et donc du coup, bah, dans sa tête il s'est dit, bah, vu que la plupart du temps je fais des films qui, soient, qui sont soit des hommages, soit des remakes purs et durs mmh. comme les OSS 117 par exemple, et bien bah, si je revenais encore une fois à un remake pur et dur, mais en abordant mais, un genre que je ne connais pas. C'est son premier remake pur et dur d'ailleurs, directement, d'un d'un film en particulier, est tout à fait, son premier vrai remake, parce que tous ses autres films, ce sont ce des images, appelle, hein. soit des pastiches, soit des hommages, mais ça n'était jamais des remakes premier degré, c'est-à-dire que même les OSS 117 qu'il a adaptés, c'est des OSS 117 qui n'avaient encore jamais été adaptés au cinéma. Donc ça, il y avait ça. vraiment une envie de vouloir à la fois être en filiation avec un certain cinéma qu'on pourrait qualifier, comme tu dis, de remake, sans jamais être clairement les deux pieds dans le plat. Mmh. Et donc là, pour la première fois, il y avait ça, et en plus, il y avait le fait que Azanavicius abordait, entre guillemets, un film de genre. Puisque sur le papier, on est quand même sur un film de zombies. Mmh. Chose qu'en France, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas ouais, beaucoup. Je crois qu'il y a la horde. Euh, oui, il y, y a aussi euh, la, la meute. La meute. Ah ça, c'était l'époque euh, mmh. où euh, genre, on en sortait euh, quelques-uns. Exactement. Et euh, était, on était enviés par les Américains, euh, qui nous ont piqué nos réalisateurs, c'est bien qu qu'on n'en fait plus. Pour euh, les mettre dans, dans une petite case et puis ensuite les rejeter en France. Ah. Et les pauvres sont perdus et font des comédies, ouais. comme Jean-François Richet. Ou euh, Florent, un milieu syrien, C'est quand bien C'est pas le pire dans le genre. Bon. Mais le euh, film est passé euh, des États-Unis, revenu en France. Exactement. Et, euh, lui, il continue, continue à faire de bons films. Ah bah ça, c'est clair. Parce que, est-ce que c'est un bon film, Valentin Non, vas-y, ah, toi d'abord. <rire> Alors, le film d'origine était excellent. Celui-là a un défaut que je devrais révéler, malheureusement, pour la partie spoiler. Donc, j'ai aimé, et j'espère que vous aimerez aussi. Mais moins que l'original. Et je vais expliquer pourquoi, après. <rire> D'abord, Valentin. Euh, non, mais je suis assez d'accord avec toi, en fait. Euh, disons qu'il y a la force du cinéma des Anavisus, mmh. Ce qui fait que le film, pour moi, est porté par, encore une fois, cette envie d'être euh, profondément passionné de cinéma. Et donc, du coup, le film a des énormes défauts. Notamment, et je trouve, le gros point noir, mais ça, c'est évident, dès, je pense, la deuxième fois qu'on revoit Ne Coupez Pas, l'effet de surprise n'est plus là. D'ailleurs, est-ce euh, que c'est est normal d'appeler un film « coupé alors que le, le, le premier film s'appelait « Ne coupez pas » Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose là-dessous Il y a peut-être quelque chose là-dessous. Mais en tout cas, voilà, je trouve que dans ce film, il y a le même respect euh, d'un certain cinéma de genre aussi. Ah, c'est bon de le dire. Euh, parce Person que, que Shinjiro euh, Ueda, c'était quelqu'un qui avait fait oui, ça un peu de manière... Euh... C'était un film de, de fin d'étude en fait, si je me plante pas d'ailleurs, ne coupez pas. Je crois que c'était un film, film d'étudiant. Je crois que c'était un possible. film d'étudiant, donc vraiment, c'était pour le coup, là on était sur du film complètement fauché. Mmh. Donc ça se ressentait à l'écran. Et derrière, il y avait autre chose qui portait le film, c'était une envie de vouloir jouer réellement avec le spectateur. Oui. Là, on sent ici que cette envie de jouer, elle prend conscience du fait qu'il y a eu cet mmh. autre film. Parce que sans trop vous spoiler, en gros, on vit dans un univers où les événements qui ont eu lieu dans le premier film ont eu lieu dans cet univers-là. Donc c'est. Bah que... Non mais. <rire> mais en gros, <rire> du coup, on est dans un <rire> dans un univers lié. C'est-à-dire que c'est oui. pas uniquement un remake. C'est aussi un film qui voudrait presque être une suite spirituelle de l'original, bah ce que oui. je trouve être plutôt intéressant. Grâce euh, au lien justement euh, d'un personnage euh, qui apparaît dans la deuxième partie du film. C'est ça. Un personnage japonais pour le mmh. vrai en plus. Pour de vrai, de, de vrai, de vrais... Là, c'est un vrai japonais. Une vraie Japonaise. <rire> mais, euh, mais clairement, il y a cet amour du cinéma qui se ressent encore une fois dans l'œuvre d'Azonavisius, qui par contre, est peut-être plombé par le fait que 1 je trouve le film trop long. 1h50, c'est trop long. Ouais, pas sûr. Même si pour autant, je ne me suis pas ennuyé. Mais je trouve que c'est trop long. Je pense qu'il aurait pu épurer certains aspects, faire en sorte que ça soit un petit peu plus dynamique, notamment dans cette espèce d'entre-deux où... Euh, encore une fois sans spoiler, il y a une transition qui se fait entre la première partie et la dernière partie et cette bah, partie du milieu est, est un la peu longue. C'est partie de préparation puisque comme, vu, que, vu que y a la première partie c'est le tournage, la, de, la deuxième en fait c'est un petit flashback si je veux dire, qui nous montre les, les préparations de ce film. Mais du coup je trouve que cette partie là est trop longue. Là où dans l'original il y avait vraiment cette envie de vouloir être plus synthétique dans cette moitié là. Alors moi c'est l'inverse. Mais, euh, mais voilà. Bah, c'est sans, sans, sans doute parce que souvent euh, comme là on vous l'a dit, la deuxième partie du film, en, qui est en trois parties, la deuxième partie, c'est euh, la partie flashback. Donc on voit ce réalisateur, euh, qui ne s'appelle pas encore Igorashi, qui euh, est, euh, est en train de préparer ce, le film qu'il va, qu va faire, et qui va conduire donc, à, à l'étoile de sang et tout ça. Et dans la version des Vicius, je me suis pas ennuyé, parce qu'il y a aussi des gags, il y a la rythmique, que fait Zanavisus, qui est un très bon réalisateur à ce niveau-là, qui justement sait bien euh, régler ses, ses acteurs et ses gags. C'est bien qu'on ait une avancé qui se fait avec un rythme soutenu et pas euh, indigeste. Et euh, par contre dans la version japonaise, alors peut-être que c'est aussi pour euh, un décalage culturel, là par contre je m'ennuie un petit peu plus parce que justement je n'avais pas tout à fait les codes, donc je n'arrivais pas à apprécier autant les euh, échanges qui étaient faits entre personnages. C'est bien qu'on voyait en fait... Euh, le, la, la toile euh, de fond qui expliquera donc pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font dans, le, dans la première partie plutôt pourquoi ils ont fait ce qu'ils feront dans la première partie <rire> mais euh, je n'arrivais pas à l'apprécier autant là par contre, euh, et c'est en lien aussi avec justement le, le propos du film qui est l'adaptation à la française d'une histoire japonaise c'est qu'il euh, faut justement l'adapter à un public euh, on n'a pas les codes japonais, les japonais n'ont pas nos codes. C'est bien qu'on peut avoir des frictions, mais des fois on peut aussi se retrouver. Tout à fait. Donc euh, est-ce est qu'on passe au niveau spoil, histoire qu'on puisse vraiment passer une analyse Je te propose d'aborder l'écriture. Et puis on va spoiler tout doucement quand on le sentira. Euh, donc l'écriture, encore une fois, c'est Azanavissus seul. Chose très surprenante parce que ça va faire quelques films. Or, le prince oublié que Azanavissus écrit mm -hmm. ses films tout seul. d'habitude ah, ouais. il était toujours entouré de quelqu'un. Notamment Jean-François est là au tout début de sa carrière. Mais là, du coup, maintenant, oui, depuis quelques films, il a vraiment envie de se recentrer sur quelque chose de plus personnel. Euh, je trouve... Encore une fois, pour pas spoiler pour le moment, je trouve que dans sa globalité, l'écriture est très bien équilibrée parce qu'on est dans cette envie de vouloir réellement plonger le spectateur dans un univers où c'est toujours intéressant de découvrir cet envers du décor-là. Et cette partie-là, elle est particulièrement bien menée parce que Zanavisius, c'est quelqu'un qui a toujours aimé un petit peu montrer l'envers du décor, même s'il ne le faisait pas toujours directement, mais beaucoup de ses films font partie de ça. Tu prends son tout premier film en tant Les que réalisateur... Amis et ben, c'était un film où on te montrait un envers du décor. Avec euh, production. C'est ça, tu prends euh, les OSS 117, même si c'est pas un vrai envers du décor, tu as quand même une certaine déconstruction de certains codes qui amène presque à voir un certain envers du décor. Est-ce et... que, est que ce film serait pas aussi un remake de La Nuit Américaine de Truffaut Ah mais on pourrait <rire> presque aller dans très très loin comme ça, le mais en tout cas c'est ce que je trouvais très intelligent, c'est parce que, que ce soit même dans The Artist ou là, l'envers du décor était poussé le dans clair. un extrême total mais on a toujours cette envie là et là je trouve qu'il atteint un stade où justement c'est très épanouissant je pense en tant que scénariste parce qu'il se dit ce sont des choses que je connais qu il que il je, il maîtrise. je maîtrise voilà. et donc du coup je peux les mettre en forme correctement pour à la fois en détourner les codes mmh. mais garder un pied dedans pour que ça soit crédible mmh. et c'est cette partie là qui est très intéressante après comme je le disais je trouve cette moitié de film un poil longue pour autant et tu fais bien de le préciser, et je trouve que tu as fait un très bon rapport. C'est vrai que du coup, en tant que spectateur français, on est tout de suite beaucoup plus sié au travail, justement, de cette production, dans ce contexte-là, parce qu'on le connaît plus, voilà. ce contexte-là. Là où dans le film original, c'est vrai qu'on est plus dans la découverte et qu'on se dit « C'est bizarre, les gens sont un peu froids les uns avec les autres, mais c'est le contexte japonais qui fait ça, mais du coup je me sens pas attaché à ce qui leur arrive, parce que du coup... » Et puis c'est plein de petits détails comme ça. Or là, Zanavicius, il arrive à greffer assez de petits détails et assez de contexte pour faire en sorte qu'en tant que spectateur français, on se sente attaché à tout ça. Voilà. Toi bon. tu veux spoiler. Toi, tu ah, veux spoiler. Oui, oui, parce que en fait, à la... partir de maintenant on spoil, time code en bas à gauche, comme d'habitude. Vas-y Mathieu, fais-toi plaisir. Non, on ne peut pas ne pas spoiler euh, pour quand on veut analyser ce film. Parce Tout que justement, le principe même du film, ça va être qu'il faut le regarder plusieurs fois pour en comprendre toutes les subtilités. C'est un film en fait qui, euh, contrairement à des films comme euh, Usual Suspect, où là c'est le twist qui donne sa valeur au film, et malheureusement, une fois que tu as le twist, ben, tu ne peux plus regarder vraiment le film euh, comme avant, parce que justement tu as perdu une innocence en quelque sorte là au contraire quand tu sais ce qu'il y a ben, tu, en que tu es à l'affût de tout et euh, le quel est le, le spoil à savoir que le film de zombies de départ eh ben en fait c'était pas un, un vrai film de zombies dans le sens où il n'y a pas de zombies mais des gens qui font semblant d'être zombies et c'est là aussi je, alors il faut réussir à expliquer. En ah, gros, le réalisateur, ouais, qui se nomme pas Higurashi mais donc Rémi Boyon, est engagé par une production japonaise pour faire une version française de ce qui s'est passé dans le film Ne coupez pas, voilà. c'est-à-dire la mise en scène d'un tournage de film de zombies qui va virer au cauchemar avec des vrais zombies qui vont débarquer. Sauf que en du coup, live, tout ça, il faut... Un seul, en un seul plan. Exactement, en live et en un plan séquence. Euh, en sachant que c'est bien de le préciser, dans le film, c'est un réel plan séquence. Il mmh. n'y a pas de coupe, il n'y a pas de choses comme ça. C'est des répétitions pendant 3 semaines, 5 jours de tournage intensif avec 15 prises. C'est assez énorme. monumental. C'est assez monumental. Mais euh... Et donc, du coup, oui, c'est vrai que c'est difficile de ne pas analyser ce film sans cet élément-là. Et justement, parce que c'est une structure en 3 actes. Tu as le premier acte où on voit donc le plan séquence dans sa totalité, tel que la caméra euh, l'a enregistré. Ensuite. Tu vois, donc les coulisses, comment est-ce que euh, chacun a préparé ce film La pré-production. Et ensuite, tu vois, le tournage lui-même, là par contre, qui n'est pas en plan-séquence. Euh, J'avais dans mon souvenir que dans le premier film, justement, il y avait aussi un plan-séquence. De... Je me demande si tu de... n'as pas raison, parce que c'est vrai que j'ai le souvenir qu'il s'était amusé à refaire un plan-séquence pour le tournage, pour justement rendre le truc encore plus immersif. Ouais. Mais, mais, ce est, mais ce qui est super cool, c'est que justement, euh, là, c'est pas tant qu'on voit euh, l'envers du décor, comme on disait comme expression, mais c'est plutôt les coulisses. Euh, c'est vraiment un entre-deux qui est, qui est montré dans cette troisième partie. Puisque là, qu'est-ce qu'on voit On voit Rémi qui se bat euh, pour faire son, son film, alors qu'il y a tout le monde qui dit Bon, il faut arrêter là, il y a une catastrophe. Non, oh, va en jouer Et là, justement, il. Il détourne, c'est du judo, il détourne justement la force de, de, des emmerdes de plateaux qui sont des emmerdes… Si jamais vous avez fait un tournage, même si c'est un tournage amateur, vous savez que ça peut arriver, des emmerdes. Oh ça oui Voilà. Et, euh, et là justement, on en joue, on montre comment, comment on s'en débrouille, on montre le système D. Euh, et ce qui, ce qui moi me plaît énormément dans la réalisation, euh, que ce soit la réalisation d'Azana ou euh, quand moi je réalise, c'est justement ce plaisir d'être sur un plateau, et il y a tout le monde qui essaye d'aller dans une direction, à savoir faire le mieux possible avec le peu qu'on a. Et cette troisième partie, justement, indique toutes les, toutes les, tous les problèmes, tous les éléments qui semblent bizarres dans la première partie, et qui sont justifiés. Et c'est là, justement, où on a besoin de revoir ensuite le film, ou en tout cas, on dans la tête, mais ensuite de le revoir, parce que tu vois l'envers, on sur l'envers du décor, à savoir pourquoi est-ce que à un moment on est en train de gueuler ah pendant 20 30 40 secondes sans bouger la caméra bah, en fait il y a une raison et il y a des raisons de raison etc tout est lié et c'est là justement si euh, vous êtes spoilé, vous arriverez quand même à apprécier le film parce que là c'est en tant que spectateur que vous avez votre propre jeu euh, qui vous est offert c'est un, un film ludique c'est à vous de voir, ah mais oui, voilà pourquoi c'est lié, comment c'est impliqué tout ça. C'est un très, très, très bon euh, élément d'écriture à ce niveau-là. Et dès le, le premier film, ça m'avait bluffé. C'est très auto-satisfaisant, en fait, qu'au film, c'est-à-dire mmh. qu'on est vraiment sur la mécanique de... Tu, tu le disais, cette mécanique de jeu, mais c'est vraiment une mécanique de jeu pur. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent tendance à parler du fait qu'un réalisateur va beaucoup jouer avec le spectateur, dans le sens où il va lui placer des éléments pour qu'il soit ensuite très satisfait. Là, on est vraiment dans une partie très exacerbée, parce que c'est une partie qui pourrait, comme le premier long-métrage, laisser de marbre. Parce mmh. qu'en gros, les 30 premières minutes, si jamais un spectateur, disons qu'il n'est pas patient, un spectateur <rire> qui n'apprécie pas qu'on se moque de lui va rester devant les 30 premières minutes et peut-être va se dire à un moment non mais c'est bon là je sors c'est nul à chier il n'y a personne qui joue bien il euh, y a plein de faux raccords il va peut-être pas avoir la curiosité de se dire je veux rester devant cet élément-là parce que je veux comprendre pourquoi c'est comme ça et c'est cette... faut qu'il sache qu'on va lui donner la et c'est justement cette espèce de de de, de setup payoff où en gros on va placer des choses pour le spectateur qu'il ne va pas comprendre mais où on sait que derrière si jamais on a la patience et entre guillemets un certain respect pour ce qui est face à nous on va se dire Putain, c'est comme ça que ça s'est passé ah, c'est pour ça que le mec il hésite là, à aller dans le champ Ah mais c'est pour ça qu'à un moment il lui fout une grande baffe Et qu'il lui prend par le col et qu'il lui le fait Tu fais chier ta gueule de con J'ai re-envie de fumer, re envie de fumer. <rire> re Oh finalement j'ai re-envie de fumer, je vais y aller Oh qu'est-ce qu'il t'arrive Enfin oh <rire> Mais là, alors déjà euh, Je vais rebondir sur un, un mot que tu as utilisé à savoir le mot respect C'est là où on peut voir que c'est un film Qui est respectueux de son spectateur justement ah, C'est clair. Clair Parce qu'il ne prend pas pour un idiot en train, On lui dit, on va te montrer quelque chose et On te faire comprendre ce que tu as vu, mais en même temps c'est à toi d'en apprécier vraiment la, la saveur. Tout en gardant ça... quand même derrière une vraie mécanique de gag, qui c est, est très chère à Zanavicius. C'est-à-dire oui. que le film certes fonctionne avec une trame narrative globale, mais contrairement à beaucoup de films de gag qui ont parfois tendance à se perdre un petit peu dans un trop-plein de vannes et justement à perdre un petit peu le fil narratif, là c'est jamais le cas parce que vu que son fil narratif il est déjà dressé, oui. Rémy doit finir son film, en rajoutant en plus quelques petites thématiques derrière, genre une... Une fille qui aurait besoin de l'approbation de son père ou en tout cas. bon personnage Et ça fait plusieurs films que Zanavicius place des thématiques comme ça. Déjà, dans le prince oublié, il y avait une fille qui perdait bien avec son père. Là on retrouve ça. Il a mis sa fille dans le film aussi. Exactement. La fille qui a pas besoin aura peut-être besoin des de, de larmes pour pleurer. Non, mais, mais c'est vrai que du coup, cette thématique, elle est assez intéressante, parce que là où un film de ce genre-là pourrait vraiment se limiter à juste une série de gags, amener juste ce petit élément-là, je trouve, ça permet au spectateur d'avoir quand même une petite attache émotionnelle au personnage de Rémy. Oui. Et, et en plus, bon, là, je le spoil vraiment pas, mais l'un des derniers plans du film et je trouve, assez touchant. Oui. Parce qu'il a une symbolique, et qu'en tant que spectateur, on va se dire, « Ok, on s'est bien marré. Mais il y a quand même un petit truc qui marche. Je vois tout à fait quel est le, le, le plan auquel tu penses. Ouais, mais du coup, voilà. Moi Et je crois qu'il est présent aussi dans l'original. C'est bien possible. Mais je crois que c'est beaucoup plus en toile de fond, là où il l'a beaucoup plus remis en avant, parce qu'il y a beaucoup plus, plus, de, plus, plus, de, plus de, de séquences familiales. Il y a, il y a beaucoup plus ça. de séquences familiales, d'ailleurs, dans ce film-là. Et je trouve qu'elles sont plutôt bien foutues parce que ça permet d'amener justement une juxtaposition d'éléments qui sont assez fun. Notamment ce personnage de la mère que je trouve assez hilarant et, et complètement déglingué, mais qui, qui fonctionne extrêmement bien. Le, le personnage aussi euh, de la productrice japonaise et de son traductrice sont très très bons à C'est vrai, ce vrai qu'ils sont très très drôles. Et, mais par contre, là, euh, si, si je peux passer aux au critiques, euh, là... Petite critique à ce niveau-là pour euh, ce qui est de la, la, la production japonaise, la façon dont elle reçoit la blague de faire l'arbor, <rire> je trouve, était a été plus écrite par un français que par un japonais ouais, ça, parce clair. que euh, la manière dont elle y répond, c'est justement un second degré euh, que, que normalement les japonais n'ont pas. Euh, parce que alors, là, euh, si vous regardez des, des, des chaînes YouTube comme euh, Louis San, comme ça, qui euh, sont sur des euh, franco-japonais, justement. Il explique la différence entre la France et le Japon. Euh, le la... on a une culture de sarcasme en France que les japonais n'ont pas. Euh, ils ont une... une tradition de la politesse qui est différente. Donc, je crois que la, la blague sur le... par l'abord, face à une japonaise qui aurait réagi euh, normalement, je pense qu'elle aurait Ça ne serait pas passé. Il y a des petits défauts comme ça Après en même temps il faut se dire derrière passe. que c'est le genre de détails Où si jamais tu les respectes vraiment à 200% Ça pète ta mécanique de gag hein. chances, Là ça pète la mécanique de gag à 200% Et ça empêche cette très jolie petite réplique sous-entendue derrière Où mais... justement il y a le petit rebond <rire> Qui je trouve du coup a beaucoup plus d'impact Et c'est clair Mais c'est souvent ça avec Azenavicius C'est que des fois on peut se dire qu'il y a des limites culturelles mm. Dans beaucoup de ses films on se dit souvent ça hein. Mais il arrive toujours à faire en sorte que même si on se dit un japonais ne réagirait pas comme ça par exemple, on se dit quand même la blague elle est drôle. La blague est drôle. Ouais. Et d'ailleurs je suis curieux de savoir euh, comment les japonais euh, enfin, qui, euh, qui verront ce remake, parce qu'il y en a quand même euh, qui apprécient toujours le cinéma français, euh, comment est-ce qu'ils euh, apprécieront justement mmh. le fait qu'on les mette ainsi en abîme Puisque euh, c'est quand même les japonais qui viennent proposer à un français de faire un film japonais dans un film français qui euh, s'occupe de, de remake un film japonais. C'est. comme ça. des d'étages. Le gâteau il a beaucoup trop d'étages, on va s'étouffer avec. Donc ça sera des japonais qui regardent des français, qui regardent des japonais, qui regardent des français, qui regardent des japonais. C'est cohérent. Ça, ça, ça, fait un, ça fait un style. Ça rappelle un petit peu les, les nègres de, de Jean Giono, qui représentaient des africains, qui jouent des blancs, qui jouent des noirs, qui jouent des blancs il <rire> y, y a un truc comme ça par contre il y a un petit souci euh, enfin, pour moi qui est le souci qui fait que j'apprécie moins ce film là que l'original et c'est au niveau de la mise en scène donc de Michel Zénavissus oui. alors qu'est-ce qui dérange du coup ça c'est intéressant. En fait, dans la première partie il se trouve que donc on voit ce film de zombies on voit euh, donc euh, le film zombie zombies qui essaye de faire les zombies qui arrivent et le problème c'est que je ne crois pas aux zombies qui arrivent alors que dans le film japonais, il y a aussi donc ces trois parties, la première partie, euh, à cause de la façon de jouer des japonais, qui ont une façon très euh, outrée euh, de jouer, mais aussi, euh, dans, dans cette partie-là, on fait distinguer le jeu outré traditionnel, euh, si je veux dire, des, des japonais, mais avec des, des moments où ils ont un jeu plus naturaliste, ce qui fait que ça brouillait vraiment le moment. Est-ce que là c'est un zombie Est-ce que c'est un mec qui joue un zombie Est-ce que c'est un zombie qui ne devrait pas être là, est-ce qu'il doit être là Ce qui fait que, justement, à chaque fois, j'étais en train de me dire Mais est-ce que. Euh, enfin, qu'est-ce que ce film me raconte véritablement Or, justement, la façon dont c'est présenté euh, le, les zombies, parce que euh, Coupé, c'est un film, hein, évidemment, les zombies n'existent pas, etc. Mais les, dans le film, les zombies existent. Or, ces zombies-là, la, la diégèse devrait m'indiquer que là, justement, je devrais y croire. Et cette suspension volontaire d'incrédulité, je n'ai pas réussi à la voir Et ce n'est pas le fait, justement, de savoir euh, quels étaient les événements postérieurs dans, dans le film. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui m'a embêté, c'est que je n'ai pas réussi à m'immerger autant que je suis m'immerger dans le, dans le premier. Tu veux film. dire à croire qu'il y avait vraiment un... à, à des zombies qui débarquaient voilà. pendant un tournage À ne pas savoir, justement, euh, à quel moment euh, le film est un film, à quel moment le film est un documentaire, parce que c'est aussi euh, la caméra qu'on ne coupe pas. Ouais, c'est ça. Euh, alors je t'avoue que personnellement, justement, moi, de... quand j'avais entendu parler du projet, je m'étais posé mmh. cette limite. Parce que je m'étais dit, c'est bizarre qu'Azenavisius choisisse d'adapter en France un film avec un tel concept où, clairement, si les gens ont déjà vu l'original, ça ne va pas leur apporter grand-chose de plus de voir ce film. Ce qui, clairement, dans les premières minutes, m'a fait un peu froid dans le dos. Je me suis vraiment dit, oui, c'est vraiment la même chose, ça peut être très long. Et en fait, plus le film avance, plus cette première partie se déroule, plus j'ai commencé à comprendre que l'objectif des Inavis Suisse c'était pas de faire comme Shinchiro Oueda. Mm -hmm. C'est-à-dire que Oueda, lui, son objectif, c'était de, de créer un vrai film de zombie qui part en couille. C'est-à-dire un tournage de brouiller justement et de brouiller les pistes et de faire en sorte que justement on y croit et qu'on se dit oh la vache ils se font ils se font attaquer par des zombies c'est impressionnant et, et qu'on se dise du coup réellement qu'on est dans un film de genre et du coup on se pose la question derrière du côté un peu fauché et qu'on se demande pourquoi ça se fait bon après on découvre que c'est un film étudiant etc mais et ici on sent que l'objectif d'Azazelius mm -hmm. qui du coup prend beaucoup plus de sens avec son titre original qui était Z comme Z mm -hmm. je oui. trouve moi, ça fonctionne. Moi, je t'avoue que ça, ça a pris parce que réellement, j'étais en train de me dire « Ah, par contre, les trois quarts des spectateurs, ils vont se demander ce qui se passe. » Parce que le ah, gros problème, c'est que dans en fait, l'original, c'est que… une c'est euh, comme le Z, le Z ici euh, fait référence à ce qu'on appelle la série Z. C'est donc un film fauché. Et euh, justement, la plupart des films fauchés euh, compensent par un effet choc. Donc, les films d'horreur sont très publicités dans cette catégorie-là. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi… Euh, et et c'est le côté pastiche d'Azanavicius Si un acteur joue mal, c'est parce que justement dans la plupart des séries Z, on n'a pas les moyens d'avoir un acteur qui peut se préparer ou qui est euh, simplement professionnel. Ou un acteur qui des fois joue beaucoup trop et en fait des caisses. Mais du, mais du coup, euh, je, je voulais rebondir vraiment sur le fait que ici, euh, il doit se reposer en plus sur un gros casting. Oui. Et ça, ça peut être un inconvénient, ouais. ça peut être réellement un inconvénient, parce que dans l'original, l'intérêt c'était qu'on ne connaissait personne, bah, donc la crédibilité est renforcée. La crédibilité est renforcée. Et c'est ça ce que disait aussi euh, donc, Écran Large euh, sur, sur leur critique, c'est que justement, vu qu'on a un casting, alors, on a quand même Robin Duris, Berenice Bejo euh, et euh, on, on en a d'autres, là je vous lis euh, Grigory Gadbois, de bois Mathilde, Mathilde Haleut, Haleut, etc. Tout ça, euh, on les connaît, Et même Jean-Paul Scalzadi, qui est quand même assez peu connu, avec son film euh, Tout simplement en noir, euh, il a fait quand même un, une entrée fracassante sur, euh, sur l'entrée des, des films français. <coughs> Pardon. Donc euh, là-dessus, justement, euh, est-ce que on peut trouver crédibles des visages que, qui nous sont familiers et euh... donc, du coup, je trouve que dans voilà. cette partie-là, c'est là, là qu'Azanavicius a la grande inventivité d'esprit de se dire Je ne peux pas essayer de faire un vrai film de zombies parce mmh. que personne n'y croira. Donc, essayons autre chose. Mmh. Proposons un truc beaucoup plus gaguesque et, et bizarre, voire limite étrange, <rire> pendant lequel on va se poser beaucoup de questions et on va se dire J'y crois pas, là, c'est pas possible, c'est pas vrai. Enfin, On, on voit qu'il y a. Là il parle à la caméra et on se dit plein de trucs comme ça. Là où dans l'origine on se posait pas cette question. Ah, des, des trucs à la con comme ça. Mais donc du coup en tant que spectateur on arrive quand même à se détacher un petit peu de ça. Et moi je t'avoue que même si j'étais en train de me dire je comprends s'il y a des spectateurs qui à un moment sortent au bout de 20 minutes de film et qui se disent c'est insupportable. Pour autant encore une fois on est dans cette idée que il est tellement amoureux de cinéma il veut tellement partager ça qu'il comprend que s'il refait la même chose à l'identique c'est mort. C'est foutu son film ne tiendra jamais la route. Les gens verront le poteau rose parce qu'en plus il a ses acteurs, il a des choses comme ça donc essayons de le détourner pour garder l'essence même de ce film original qui a si bien marché et trouvons peut-être d'autres codes de cinéma, d'autres éléments de ce cinéma Z ou de ce cinéma de genre très référencé qui parfois peut laisser un peu de marbre pour pousser le spectateur à justement se questionner d'une autre manière et se dire pourquoi ça ne marche pas Et du coup en plus c'est très ludique parce que je pense que derrière ça peut amener pas mal de spectateurs qui ne sont pas habitués à faire ça, à potentiellement regarder des nanars ou des films de série Z et se demander qu'est-ce qui fait que dans celle-là le concept se tient même si on voit que c'est une série Z, mmh. et dans celle-là, ça ne marche pas. C'est euh, la même chose d'ailleurs pour les séries A, euh, c'est-à-dire euh, les euh, gros blockbusters qui sont bien calibrés, même si c'est pas blockbusters, c'est euh, un film qui a été calibré, pensé par des professionnels de la profession, euh, là-dessus, il y en a qui se viandent, il y en a qui, qui marchent très très bien. Euh, donc, et euh, c'est là, bon, c'est le classique, euh, tout français a deux métiers, euh, son métier et critique de cinéma, <rire> comme disait Truffaut, c'est que justement... Euh, en France, entre autres, on aime bien, euh, on aime bien les films que l'on aime, si j'ose dire. Euh, et là-dessus, euh, ce, ce film-là euh, coupé est un film sur l'amour du cinéma. Pas seulement euh, les cinémas, le cinéma c'est bien, mais bah, c'est aussi son ce côté extrêmement positif. À la fin, tout le monde est, est heureux. C'est une fin extrêmement heureuse et positive que l'on a parce que euh, justement, c'est un le cinéma c'est du positif avant tout, pas seulement pour la diégèse, pour l'univers intérieur de la fiction, mais c'est euh, le fait de vivre le cinéma qui est, euh, qui est un plaisir. Et ce film-là le montre très, très bien, ne serait-ce que pour ça, euh, je, je pense que c'est un film aussi qui peut parler au public français. Mais finalement, il faut arriver à dépasser les euh, 30 premières minutes. Il faut, faut, faut accepter la première partie. Mais en même temps, de certaine manière, c'est un peu ce que demandent tous les films, puisque dans tous les films, tu as l'introduction, le... Le... Le... le prologue, si j'ose dire, la situation initiale, si tu n'entres pas dedans, justement, les enjeux par la suite, ben, ils ne vont, pas... vont pas te parler. Et ben là, c'est pareil, ce... ce film est un enjeu de... De... de bout en bout, en fait. Mais ça, c'était dès l'original. Le... C'est euh... une façon d'écrire qui est... Qui est très très très agréable tout en étant euh, hétérodoxe pour être des heures, monsieur. Je te propose qu'on passe au casting rapidement parce oui. que on les a déjà un petit peu évoqués. Donc c'est assez surprenant d'avoir toute cette têtes d'affiches absolument impressionnantes que ce soit comme tu l'as dit Romain Duris Pérenice Bégeot on a, a Finnegan Oldfield on a Maltida Lutz euh, on a Grégory Gadebois, on a quand même un sacré casting mine de rien pour ce genre de film c'est assez surprenant euh, euh, euh... c'est Sébastien Sachan que je retiens le plus moi, qui joue l'assistant le, le, le, réalisateur oui. qui est vraiment <rire> très très drôle, qui a un vrai talent comique tout comme Raphaël Kenard qui joue donc le Perchman qui est très très drôle et qui a de Il... Il a quand même, raison le gars qui est, selon moi, le plus, euh, le, le plus euh, bas, parce que c'est, du pique caca. Ouais. Ah bah là c'est niveau humour on est sur. Il, il a, euh, un des rôles les plus intéressants dans la première euh, partie. Oui. Parce que justement il a le rôle qui ne devrait pas être. Je n'en dis pas plus. Ah non, mais si vous arrivez à le voir, en fait, euh, je ne sais pas si tu connais cette, cette blague de, de l'ours qui danse. C'est, euh, c'est, euh, on te montre une vidéo. De gens qui, qui jouent au basket, donc euh, t'as des gars qui sont en blanc, t'as des blancs qui sont noirs et à la fin de la vidéo, on te dit est-ce que t'as remarqué l'ours qui danse Oui, Parce qu'il y a un ours noir qui passe, enfin, c'est un mec déguisé en, en ours noir, qui arrive en dansant, là, là, là, là, là, et il passe, mais tu n'arrives pas à le voir, parce que tu n'arrives pas à te concentrer dessus. Et pareil. Quand tu vois, euh, donc, Sébastien. La... Euh, non, c'est pas Sébastien. Raphaël Kénard. Raphaël c'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est le mec qui est là, et si on le voit. On peut beaucoup rire, je trouve, dans la oui. première partie. Moi, personnellement, j'ai beaucoup rigolé en le voyant dans la première partie. Et après, le reste du casting... J'ai euh... la vidéo de l'ours noir. Le reste du casting est vraiment très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé Lièce Salem dans le rôle du producteur, oui. qui, je trouve, a un très bon Roulir, rôle. Qui... Qui, qui, qui, C'est un, un rôle hyper simple. Mais... En fait, si là, il avait mal joué ce rôle-là, ah bah ça, aurait... ça, ça, ça aurait ruiné toute la troisième partie, je pense. Tout à fait. Et après, bah, on a donc Romain Duris, on a Bérénice Bejo, on a de Oldfield, on a Mathilde Lutz, on a Grégory Gadebois. Enfin, c'est des acteurs qui n'ont plus rien à prouver, clairement, chacun oui. de leur côté. Ils sont tous très très bons. Euh, moi, j'ai une grande préférence pour de Oldfield que j'ai trouvé très drôle parce que je trouve que son perso a une belle évolution. J'en appelle à ta, à ta connaissance. Euh, il a joué dans... Quels autres films parce que, euh, Il a joué dans Cowboy euh, avec euh, François Damien, c'est surtout ce rôle-là. Après, il en a fait plein, honnêtement. Mmh. Je pourrais même plus tous te les sortir, tellement il en a fait plein. Vois, Mais ouais, il... c'est un très très bon acteur. Et là, je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il arrive à être sérieux tout en étant dans une espèce d'autodérision constante qui, moi, m'a beaucoup amusé. Bah, il joue un acteur qui joue mal, le mec qui joue bien, qui joue mal. Là, là encore, on revient sur le japonais, le français et le japonais. Euh, c'est toujours des mises en abîme et, et des tiroirs qui euh, qui donnent l'impression d'étrangeté alors que en fait tout est logique c est... et dans ce genre là les rock, cool, dans ce genre là cool. les les deux que je trouve les plus impressionnants ça reste Romain Duris et Bérénice Bejo qui eux n'ont hein, pas cette barrière en fait dans le contexte du film c'est-à-dire que vrai, eux ils ont vrai. une vraie spontanéité de jeu qui je trouve est très intense notamment Romain Duris qui je trouve dans cette fameuse séquence qu'on voit dans le teaser où il engueule... Le personnage de Finnegallo de film, Finn. elle est extraordinaire cette séquence et je trouve qu'il y a une vraie énergie et Bérénice Bejo, pour pas vous spoiler, mais l'évolution de l'énergie qu'elle dégage dans le film, elle est juste folle et je trouve encore une fois qu'elle démontre que c'est une immense actrice qui malheureusement n'a pas assez de rôle à se mettre sous la dent, mais vraiment quand elle se donne à fond pour un film, c'est hallucinant à regarder et moi je trouve que dans ce film là, elle est vraiment impressionnante. On arrive à la fin de cette vidéo mon chat Mathieu. Ouh, attends, euh, est-ce qu'on parle aussi de la musique d'Alexandre Desplat? Honnêtement, je n'ai assez... pas grand chose à évoquer. Elle est plus en second plan. Elle a plus un certain intérêt pour l'interprétation de Jean-Pascal Zadi, mmh. oui. qui du coup est le compositeur qui, sur le. Euh... Qui ouais. utilise en fait. La... C'est presque. C'est lui. Alexandre Desplat, c'est lui en fait. On ne nous l'avait pas dit, mais en fait c'est lui. C'est vrai qu'on l'a jamais vu dans la même pièce oh. tous les deux. Oh. <rire> mais moi je la trouve assez secondaire et je pense qu'elle est plus dans l'idée de faire des clins d'œil à l'original que réellement d'épouser le... le... C'est euh, une musique de pastiche, là aussi. C'est ça. Puisque, moi, pour moi, ça me rappelait euh, les, les films euh, de zombies, justement, des années... Euh... 80... Euh, c'est vrai qu'il y a un côté un... Romero dans la... Attends bah dans... Romero mais plutôt Bruno Mattei. Ah oui d'accord oui ok. <rire> tu vois ce que je veux dire. C'est pas faux oui c'est vrai qu'elle que 3... ce... <rire> Oui c'est presque qu'on est plus dans, ce, dans cet univers là oui c'est pas faux. J'avais pas forcément fait le lire mais ouais. Excusez-nous là c'est une de mes cinéastes. Allez voir ces films de zombies c'est extraordinaire à mater mais après avoir vu couper pour que vous compreniez un Virus petit peu... C'est juste cannibale. Oh là là. Ah c'est les games <rire> Je l'ai vu mon cher Mathieu, tu retiens quoi donc de couper de Michel Zanavicius Un remake pas inutile, qui ah, me laisse un côté un peu bois amer sur certains points, mais... Ah non, et... Zanavicius, voilà C'est bien dit, oh, c'est magnifiquement <rire> résumé. Non mais t'as raison, en fait c'est vrai que ça aurait été fait par n'importe quel autre réalisateur français, même de genre, je pense qu'il serait passé à côté de la plaque. Mmh. Le fait que ça soit Zanavicius... Il y a cet amour du cinéma, qu'on n'a pas arrêté de citer pendant cette vidéo, qui ressort. C'est toutes ces problématiques. Exactement. Et du coup, ça fait que le film, même s'il est bourré de défauts, mmh. on ne pas se voir la face, on en a cité pas mal, même s'il est bourré de défauts, il est plus que sympathique. C'est le genre de film devant lequel on sourit, ah. c'est le genre le de film de, devant lequel on, on, on se fait plaisir, devant lequel on est heureux, devant lequel on est joyeux. Devant ces lequel défauts on... ne sont pas un défaut. Tout à fait. Ce c'est pas, pas des défauts qui vont te plomber le film, c'est des défauts que tu vas remarquer, mais tu vas te dire derrière que finalement ça peut être au service du film. Ça peut être au service de son avancée, au service de son déroulé, au service de sa compréhension, au service de, de tous ces éléments qui font un film, finalement. Ouais. Donc, Donc allez voir Coupé de Michel Zanavisus et regardez aussi euh, la, la critique originale euh, donc euh, ne coupez pas et regardez ne coupez pas <rire> malheureusement film qui est sorti le pire jour imaginable de l'histoire du cinéma en face d'Avengers Endgame dans une seule salle en France donc regardez-le oui. il est dispo sur plein de plateformes de le VOD DVD, mais, euh, euh, le DVD existe le existe. existe voilà. Le film est dispo en VOD je pense que bientôt il sera dispo sur une plateforme de SVOD parce qu'ils voudront surfer sur le fait qu'il y ait le film coupé qui le vient de sortir profitez-en, vraiment, mais regardez ce film là ça vaut largement le coup d'être. Et regardez ce film-là. Merci, mon cher Mathieu. Ah, merci encore, encore une fois, fois. c'est un plaisir de t'avoir ici. Plaisir partagé. Bon, bah tant mieux. <rire> et on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. <rire> on était un petit peu long. Mais. Il euh... y avait, des choses, à y avait dire. des choses à dire. Et puis ouais. ce film est tellement amoureux de cinéma. Mmh. Comment tu ne veux pas avoir envie d'en parler mmh. Ah, je croyais que ce remake est un petit peu long. Mais euh, ça va du coup.